Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je voudrais déjà remercier euh, Narayana et The Super Geek qui m'ont bien dépanné. Je cherchais une nouvelle webcam parce que je ne pouvais pas faire d'autofocus avec euh, la mienne et m'ont conseillé d'utiliser mon téléphone portable. Euh, mais comme je ne savais pas lié à l'ordinateur, tout, tout passait expliqué, tout ça, et du coup, euh, on va pouvoir avoir des vidéos avec une meilleure qualité. Je vais pouvoir vous montrer euh, les détails que je vous décris. Et euh, que je prends vraiment trop de temps à chaque fois à décrire parce que euh, le retour caméra est très mauvais. Donc là justement euh, vous entendrez sûrement les cliquetis euh, de la souris. Je peux enfin zoomer et euh, vous montrer par exemple ici le fond de carte en détail qui faisait partie des trois fonds de carte qu'on avait réalisé ensemble. Alors... Là aujourd'hui l'idée c'est, je retourne un petit peu en arrière, c'est qu'on vienne réaliser une carte avec ce fond de carte. Ça paraît logique, c'était un peu le but. Vous pouvez aussi décorer bien sûr des pages de scrapbooking, euh, mettre une photo devant ou des choses comme ça. Euh, faire du journaling, mettre un petit tag avec euh, des mots sur votre journée. Mais aujourd'hui l'idée ça va être de ré réaliser une carte... Hop. Avec ceci comme fond. Donc, c'est une double carte, le, le reste on euh, ne le décore pas, c'est l'on mettra le petit mot. Voilà. Qu'est-ce qu'on qu qu va mettre devant bah, Ça, c'est une bonne question déjà. Euh, avec la carte qu'on avait réalisée précédemment, euh, j'avais galéré comme ça permis, c'était celle-ci. Alors là, du coup, on va vous voir quand même beaucoup, beaucoup mieux. Euh, vous voyez le cuivré dont je vous parlais qui était euh, cet embossage, euh, qui est vraiment magnifique. Euh, ce, ce rose de, qui est profond, euh, rouille, euh, vraiment... Euh, Là, on voit vraiment le résultat et je suis contente de pouvoir enfin euh, vous le présenter. Mais c'est vrai que j'ai énormément galéré avec cette carte, elle m'a pris plus d'une heure à faire, ça a été très difficile. Et là, aujourd'hui, euh, ce que je voulais faire, c'est un peu prendre ma revanche euh, sur mon gros fail d'embossage. Et je vais vous proposer de faire ça avec vous. Donc j'ai sorti, euh, comme on a vu la dernière fois, un des ouais, toujours très dur à un des marqueurs euh, à embosser. J'espère que j'ai pris le bon et pas le super fin. Je vais regarder ça tout de suite. Et euh, je vais faire cette partie euh, turquoise avec. C'est celui-là que je voulais turquoise avec, et euh, je vais prendre, donc pas de période cette fois, de toute façon je, généralement je n'aime pas ça, je vais prendre de la poudre transparente, euh, j'ai un tout petit souci c'est qu'elle n'est pas euh, très très propre, donc euh, j'espère que ça ira, il y a des toutes petites poussières, des petites cochonneries dedans, je on va tester, on va voir ce que ça donne. Euh, vous savez, on récupère la poudre, et un des problèmes auxquels euh, on peut se retrouver confronté, c'est effectivement d'avoir des déchets et euh, des cochonneries dedans. Euh, là, j'ai bien nettoyé mon espace de travail, je le fais normalement à, à chaque fois, mais il y a toujours des trucs qui volent. Je repasse le coup euh, de coussin antistatique pour éviter d'avoir... Les, les petites poudres à embosser euh, qui s'accrochent là où il ne faut pas. Ça permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas de couleur qui déteigne. Normalement, j'avais passé un coup de hot, de hot gun pour bien fixer la couleur. Mais en théorie, c'est bon. En pratique, ah, ça marche pas toujours comme ça. Donc, l'idée, c'est de venir redessiner ces parties-là uniquement. Parce qu'on avait vu sur la rose. Euh, c'est pas beau du tout. Donc là je vois qu'au retour caméra, en fait on voit beaucoup mieux que ce que je vois moi puisque euh, je n'ai pas ce brillant euh, à l'écran moi. Alors il faut pas trop traîner. Euh, je pense que ça peut être intéressant de le faire plusieurs fois si on a quand même euh, pas mal de choses à faire. Là euh, je suis pas sûre que ça me prenne si longtemps que ça. Donc mon but c'est d'arriver à euh, renforcer un peu ce motif là, mais pas trop, on reste sur euh, euh, comme un vernis, euh, transparent, très léger et tout ça. Là j'aurais pas voulu mettre quelque chose de trop euh, métallique, ça, ça, ça ferait des grandes surfaces. Et là pour le coup il faut vraiment être précis, puisqu'on est sur un apport de couleur et pas seulement euh, le fait de, de faire comme un vernis sélectif. Là, justement, l'idée, c'est euh, vraiment l'équivalent d'un vernis sélectif. Euh, je ne sais pas si vous voyez sur les cartes de visite, le vernis, ou les flyers, parfois. Le vernis sélectif, c'est euh, le fait d'avoir euh, juste une toute petite partie, ou une, une partie plus ou moins importante, qui est euh, vernis, mais pas toute la surface entière. Voilà. Et on a presque fini. Normalement on voit qu'ici c'est encore brillant, ça devrait être bon. Oui j'ai fait la zone basse, un, un doute. Normalement ça devrait être bon. On croise les doigts pour que ça reste sur ça fonctionne. Je vais mettre ma feuille de papier qui est propre. Si c'est I'm même sérieux. Allez, et on croise les doigts pour que ça fonctionne correctement. Après, des fois, on peut avoir un truc qui fonctionne plein de fois et puis tout d'un coup, on, on, on prend confiance et puis euh, on ne fait pas les mêmes consignes de sécurité ou euh, on va plus vite, on pense à autre chose et puis euh, bah, on fait une bêtise, C'est pas grave. Mais euh, c'est bien de, de, de comprendre aussi ce qui a posé problème. Euh, moi, il y avait plusieurs choses. Déjà, effectivement, le fait d'avoir euh, le pourtour du motif euh, ne convenait pas du tout avec ce motif-là. Donc, c'était pas, euh, c'était pas du tout une bonne idée. Euh, en plus, mes paillettes, mon, mon pot était vraiment pas propre. Donc là, par contre, je n'ai pas corriger le truc, c'est pas le même. J'ai viré celui à paillettes parce qu'il était peut-être trop plein de cochonneries. Voilà. Alors, ça a tenu, il y a quelques petites zones imparfaites. Mais là, on pourra aussi euh, repasser une deuxième fois au, au feutre. Je vous montrerai je pense. Je pense qu'il faudra un deuxième passage. Donc je mets ça de côté, je ferme mon pot et là je vais passer au hot gun. Donc je vais mettre en pause parce que c'est quand même pas un bruit agréable. Je vais commencer par mettre mon hot gun en dessous pour éviter d'avoir un souffle qui souffle ma poudre et après je le repasserai du côté où il faut. Ça permet de légèrement chauffer la surface et du coup d'avoir une, une meilleure adhérence. Suite. Voilà ce que ça donne pour cette première étape. Alors, je, je vous remonte le truc. Mais en fait, je, vais, je peux zoomer aussi également. Merci. <rire> Grâce euh, euh, à mes contacts sur Discord qui ont été adorables de m'aider. Alors, je vous montre. Oh, c'est génial ce zoom. Vous voyez, euh, ici, on a quelque chose de vraiment lisse, plat. Euh, presque plein. Il y a des petits trous quand même. Et euh, sur ces zones-là, c'est quand même plus... Euh, texturé, on a vraiment des trous, des parties qui manquent. Euh, c'est pas du tout un problème. Déjà c'est lié euh, au papier, puisque je vous avais dit euh, ce... enfin, je vais essayer de vous montrer on a fait les fonds. Cette partie là est beaucoup plus euh, texturée, alors que celle-ci est plus lisse. Alors ça se voit pas forcément parce que là il n'y a pas de il y a très peu de couleurs, il y, y a quelques taches ici. Euh, mais si vous regardez bien la manière dont les couleurs euh, sont au niveau du bord des formes vous verrez qu'il y a quelque chose de granuleux. le grain est plutôt euh, fin moyen mais ça se repère quand même et que ça va avoir un impact puisque j'utilise essentiellement du papier aquarelle vu que je fais euh, beaucoup de, de colorisation c'est essentiellement ce que j'utilise il y a très souvent un grain même si je le prends fin euh, ça va jouer sur ce type de, de création, là on le voit très très bien sur cette Forme là, je vais faire jouer avec la lumière. Vous allez voir justement la, la, la, voilà, la manière dont c'est réparti et on voit le grain ressort. On pourrait le laisser comme ça, mais euh, ce n'est pas ce que je souhaite. Je voudrais avoir quelque chose de plus lisse, donc je vais juste tout simplement. Alors il faut faire attention, ça glisse beaucoup plus. C'est un peu le, le principe d'ailleurs, hein, puisqu'on a une surface euh, recouverte d'une euh, substance euh, uniforme, lisse, etc. Qui, qui gonflait, euh, donne l'impression s'être fondu. Voilà, donc je repasse partout. Là, j'ai un peu moins besoin de sur les bords, puisque là, il manquait Je pas fait le trait. On l'entend euh, en passant le feutre dessus. On le voit aussi. On le voit, on l'entend. Hop. Je vois que ma poudre euh, le jaune, légèrement ici ça ça peut être dû euh, au fait de l'avoir trop chauffé euh, ça peut être dû euh, aussi à des poudres qui sont pas toutes de très bonne qualité euh, moi je sais que j'avais euh, j'avais des, des petites cochonneries des petits trucs dedans et euh, que ma poudre est très vieille euh, parce que ce pot là je dois l'avoir depuis euh, 10 ans euh, c'est pas dit qu'il est super bien vieilli donc euh, c'est pour ça que j'ai jeté aussi mon poids à paillette c'est les deux premiers que j'ai acheté c'était euh, argenté doré et euh, le transparent et le transparent à paillettes et euh, au final ils, ils ont dit ans le argenté c'est pas un problème parce que quand je m'en sers il n'y a pas de souci pour le moment en tout cas, euh, celui là il ben, y a eu des petites cochonneries qui sont arrivées, on les voit là dans la poudre un peu, donc euh, c'est un petit peu embêtant si on a un résultat parfait je ne l'utiliserai pas sur du blanc. Euh... Alors, du coup, ça remet aussi en question l'utilité des grands pots, spécifiquement pour ça. Parce que, autant pour certains trucs qui n'ont pas tendance à se cochonner, à s'abîmer et tout, ça va, mais là, on remet à chaque fois la poudre dans le pot et au final, c'est pas forcément une, une si bonne chose, quoi. La poudre est sédentaire. Normalement, on est censé travailler sur l'espace propre, mais c'est la vie réelle, c'est par laboratoire. Donc, il euh, y a toujours des petites cochonneries qui peuvent se déposer. Ah, là, ça a l'air bien. Hop, je remets la poudre excédentaire dans le pot, je referme mon pot et je vais remettre en pause le temps de sécher et vous montrer le résultat. Et voilà, donc on voit bien cette fois-ci euh, vraiment le côté euh, plastifié lisse, euh, très brillant euh, de, de la poudre en c euh, transparente et qui préserve théoriquement la couleur. Je dis théoriquement parce que ici c'est légèrement jauni euh, Et je pense quand même que c'est parce que ma poudre est très vieille. Mais euh, voilà, c'est censé. Il euh, y a aussi euh, le fait que euh, le, la colle n'est pas forcément euh, parfaitement transparente. C'est pour ça que l'autre euh, que j'ai qui est bleu, je ne sais pas à cause de ça, justement. Alors, donc on a un fond qui a été retravaillé, qui me convient bien. Euh, là oui je mets les trucs un peu par terre mais sinon euh, je vais repasser un coup. Euh, je, ça, il est très cracra là. Euh, mais euh, je le retourne régulièrement puis je le mets en machine euh, bah, quand il a besoin. Hop Et donc en fait en repassant un coup, on enlève bien la cour, on enlève bien les cochonneries, on enlève bien l'encre. Voilà. Alors, maintenant qu'est-ce que j'ai envie de mettre dessus L'idée c'est de faire un fond de carte, il manque quand même quelque chose. Euh, je vais regarder un peu dans mes... Vous savez mes boîtes là euh, Je sais qu'il y en a une, j'ai des motifs que j'ai colorisés il y a très longtemps. Euh, euh, C'était même encore... Euh... Ah bah tiens j'ai ça aussi. Alors attendez. Voilà. Alors ça, c'est euh, des papiers que j'ai découpés dans une collection de papiers euh, de Stamperia, je crois. Ils sont magnifiques, je les trouve super jolis. Il euh, y a des petits messages, euh, des choses comme ça, et euh, le, le, le, le style là m'a tapé dans l'œil. Hein. Alors ça, c'était sur euh, le, le truc des tampons, euh, comme ça. J'ai découpé à l'arrière... Le, le modèle, parce que je le trouvais, euh, je le trouvais sympa. Voilà, donc c'est à ça que je pensais, à ces, ces, ces fleurs euh, un peu vitrail, un peu Art euh, nouveau aussi. Alors, si vous regardez, ici on a quelque chose de très léger, sauf les oranges. Euh, ça a été réalisé avec des crayons de couleur aquarellables. Et ici, on a quelque chose de beaucoup plus vite. Ça a été réalisé avec des koutaké, donc ce sont des, des feutres aquarelles. Euh, ils sont très très très pigmentés. Euh, à un moment j'ai bien aimé travailler avec ça, mais euh, comme ils sont très fortement pigmentés, euh, il, faut, il faut diluer ou il faut repasser à côté avec un... Si on veut quelque chose de léger, il faut repasser euh, en dehors. Et en fait au final c'est pas ça que je cherchais dans l'aquarelle, c'était quelque chose de plus doux, de plus léger. Donc, euh, ça c'est le même motif, mais euh, avec des couleurs différentes, ça me permet aussi de, de faire des tests couleurs et de voir euh, euh, quelles couleurs je trouve qui s'harmonisent bien entre elles, ou euh, est-ce que je préfère par exemple ici, euh, est-ce que je préfère une pétale d'une couleur et puis euh, d'autres pétales vers l'extérieur plus foncés dans le même sens. Euh, ici, j'ai travaillé l'ensemble sur une couleur mais en dégradé avec le plus foncé à la base. Ça, c'est vraiment euh, des choses qui sont intéressantes à faire sur des petits formats, des petites cartes, des petits motifs et vous regardez ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez tirer la couleur euh, régulièrement Est-ce que vous préférez faire des anneaux concentriques, euh, à la fois dans la réalisation euh, mais aussi euh, dans le résultat. Euh, là par exemple je sais que ça c'est pas trop mon truc, j'aime pas que les pistils ne ressortent pas en orange. Euh, ça j'aime bien et ça aussi j'aime bien. C'est cette idée d'avoir vraiment le, la, la, la couleur qui explose ou alors les grandes vis blancs parce que c'est ma fleur préférée C'est vraiment les grandes vis blancs ma fleur préférée mais sinon j'aurais préféré celle-ci euh, si c'était pas un indice. Euh, avec cette couleur qui diffuse, qui explose, qui grandit au fur et à mesure donc là on peut regarder euh, par rapport au fond de carte combien je peux en mettre, déjà 3 ça passe pas 2 <rire> ça peut passer euh, automatiquement j'ai tendance un peu à enlever euh, ces tulipes qui sont dans des tons violets je trouve que ça va pas avec le reste de la carte on serait plutôt sur euh, des lys euh, oui. ou, ou ce truc là est-ce <rire> ça Bien. Alors j'ai tendance à mettre les couleurs plus sombres en bas, je préfère. Voilà, donc ça peut être par exemple de faire ça. Je sais pas si ça me plaît encore. Ouais, là ça ressort plus, il n'y en a qu'un. Euh... On peut aussi cumuler les couches pour ce type de créa. Par exemple, ici, comme euh, là c'est souvent fait pour mettre des petits mots, des petits messages, euh, on peut mettre euh, C'est un tag avec du vellum. Du velum, euh, c'est pas moi qui l'ai à quoi, mais c'est comme ça, euh, perforé. Hop Et là, par exemple, on peut mettre une attache parisienne et, euh, qui vient dire euh, l'art est, est partout. Et ça peut être ça, aussi, ça au final le message. Euh... Ça, je trouve qu'il euh, manque un matage blanc en dessous, peut-être pour le faire ressortir, euh, avec la possibilité par exemple de mettre le petit message sur le côté en dessous. Là je trouve que ça fait un peu, un peu vite, ça va pas. Donc l'idée c'est de venir réfléchir en disposant les choses comme ça et en voyant euh, si ça nous plaît, quand est-ce que ça nous plaît, qu qu'est-ce qu qui pourrait venir équilibrer euh, la composition, euh, venir nous euh, faire dire ouais c'est ça, c'est ça ça c'est bien, ça c'est ça que je veux. Alors là c'est un parce que je ne l'utilise pas pour ça généralement, mais pourquoi pas. Ce sont des petits stickers nouveau. donc ils vont bien dans le style de la carte, je vais vous sur un fond un nouveau pourquoi pas mais j'ai peur que le côté stickers ça ressorte trop par rapport à l'aquarelle et au côté que euh... ça peut aller avec euh... je vais mettre ceux que je trouve qui ont potentiellement bien euh, ça c'est euh... je les ai eu sur la les... ligne aiment bien parce que bah, leur... pas, j'adore être <rire> On va voir. Donc là je repère un peu ceux, soit qui sont dans les couleurs. Euh, soit, donc, je pense que par leur forme, leur thème ou euh, quelque chose, ça peut euh, aller, ça peut s'harmoniser avec la carte. Et puis après, on va vérifier. Des fois, il y a des plantages, je me suis dit, ah, ça irait bien, avec. Non, pas du tout. Parce que là, je cherche un petit peu à redynamiser ça, à voir un peu si... Alors, des fois, on peut vraiment jouer sur le cumul et attirer le regard, justement, vers une zone plus centrale. En jouant sur les couches, les superpositions, qu'est-ce qui va à l'avant, qu'est-ce qui va à l'arrière, etc. Je trouve que celui-là il est trop gros, donc euh, forcément il y a toutes les chances qu'on trouve le problème euh, avec les autres ronds de la même taille. Celui-ci est à peu près de la même taille, mais il a une forme. Des fois ça peut changer la forme, l'impression de, de lourdeur. Euh, il a une forme. Euh... feston Non. Euh, bon, pas pareil euh, Je ne suis pas convaincue, parce que là je pense que c'est les couleurs qui ne vont pas. Non, les couleurs ne vont pas. Alors, souvent, je termine par ceux dans lesquels je crois le plus. Euh, Celui-là est pas mal. Hein. Je pense qu'il pourrait y aller. Alors. Si on arrivait sur un petit truc un peu décalé, comme ça, est-ce que ça me plairait déjà plus alors, vous, de l'autre côté, là, voyez, vous en pensez quoi Alors, du coup, je me dis... J'aime bien les trucs qui montent dans ce sens-là. Donc, est-ce que comme ça, ça pourrait... Alors, là, on se retrouve quand même avec la femme, son regard est, est tourné vers là, donc, euh, je sais pas. Non, ça marche pas. Bon, allez, allez, allez, on compte sur toi. Euh, pourquoi pas. Là, on dirait qu'elle regarde le... Alors, on n'est pas obligé de mettre les choses droites. Hein. Je vais prendre la pince pour euh, pouvoir manipuler euh, de manière à ce que vous voyez quand même. On peut très bien choisir euh, exprès justement de venir... Ce qui n'est pas forcément génial avec le... la barre là, qui va avec le trait. J'essaie de virer Le, le problème de... de luminosité, voilà. Parce que là, il y a un reflet. Et alors si je bouge tout le système, ça ne va pas le faire. Voilà, Là, on a, on a une, une barre tout en haut, et ça, ça peut euh, être gênant comme vue esthétique si on n'est pas droit. Mais pas forcément. Puis en plus, on peut la mettre euh, en dessous, par exemple. Hop. Par exemple, ça pourrait être ça. Est ce que j'aime bien Ben, j'aime bien. C'est original. une fois vous avez le reflet en plein milieu et du coup ça donnerait ça donc là on est sur quelque chose de beaucoup euh, moins symétrique euh, l'autre était plus euh, centré et là c'est plus euh... ce qui euh, en soit a tendance à évoquer justement euh, la nature alors je vais chercher une euh une attache parisienne qui pourrait faire le job. Alors, qu'est-ce qu'on Ah mais c'est vrai, j'ai des camés spécialement pour le scrap. Oui. Bah, tiens, ça, ça pourrait être une idée aussi. De mettre un. On a des plus gros actuellement. Voilà. De mettre un... un camé soit fixé, notamment avec une attache parisienne. Soit. Euh, avec un, une ficelle et que la personne peut récupérer après pour elle comme ça, ça fait un petit cadeau intégré euh, intégré au, à la carte ça aussi c'est des choses qui sont vraiment sympas euh, euh, de se dire bah tiens, qui se pourrait plaire euh, je tu les celui il est bien comme couleur il irait bien avec et je vais vous montrer tous les petits cadeaux que j'ai ah on avait fabriqué aussi un plastique fou, mais ils ne sont pas forcément super réussis. Ah, mais ça il est coincé. Je pense que ça à ça aussi. Voilà. Quand on n'arrive pas à mettre ses gros doigts dans les... Dans... dans les petites boîtes. Alors, on a du gris, du bleu, du rose. Du noir, du gris, du bleu, du vert. Alors, on serait plutôt dans ces couleurs là. Du coup je me dis carrément que ça se trouve, faut virer tout. <rire> tout ça pour ça, finalement. c'est sympa d'avoir le petit euh, petit camé finalement et du coup là on est euh, dans les tons euh, assez proches de la carte avec euh, là c'est un fond vert comme euh, le fond noir rouge de cela il n'ira pas et ceux-là ils sont euh, ces deux là sont proches euh, des, des de ces éléments là Mais ils sont euh, sont plus gros. Est-ce que c'est... Non, pas celui-là. Donc ce serait celui-là ou celui-là. Ça pourrait être quand même bien. Mais le problème, c'est que là, j'ai peur que... Euh, ça... Si je le mets là, ça va arriver devant. Euh, avec une attache parisienne. Ouais. Mmh. Ou quoi est-ce que ça va être compréhensible que la personne peut récupérer le, le petit camé pour elle quoi. Parce qu'il faut démonter la carte pour, euh, pour le récupérer, c'est pas forcément ce qui est a plus pratique pour les gens. Je vais regarder aussi également ce que j'ai comme euh, attache parisienne. Alors, les attaches parisiennes elles vont de format euh, tout petit, petit, petit comme ceci on est vraiment sur quelque chose de minuscule. à des formats gigantesques, par exemple, comme ceci. C'est aussi une attache parisienne, avec des motifs dessus, c'est assez sympa. Il euh, y a des formes... Euh, celle assez plat, mais j'en ai là-dedans. Je crois qui ont une, un peu une tête de vis. Qui ont des, des marques dessus. Elles peuvent être brillantes. Euh, de couleurs, il y a vraiment beaucoup de choix, des, des formes. Ah des nounours aussi. Hop, des cœurs, enfin bref, des papillons, un peu tout ce qu'on veut. Euh, donc, pour les attaches par vous pouvez vraiment trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Euh, dans les grandes, c'est celles-ci aussi, qui sont euh, carrées, toujours des succulentes. Comme celle-ci. Ah non, c'est pas des succulents. ci c'est des points lesquels. Enfin des plantes quoi. Hop. Ouais, ça pourrait aller la fleur blanche avec ça. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, des fois il euh, y a des petits lots euh, avec beaucoup de choix et ça peut vraiment être, euh, être sympa comme tout. Donc là par exemple, est-ce que ça ça irait Je regarde par rapport à mon premier tag là everywhere. Ever. Oui c'est ça. Art is ever. Je suis désolée pour mon accent anglais, c'est une catastrophe. Euh, J'aime bien. J'aime bien, mais du coup le camène s'intègre plus du tout. Est-ce que c'est un problème Je ne sais pas. Alors on aurait grosso modo ça et ça. Après, un peu vide. Mais voir Ah, quoique, bah en le mettant là, mais il reste le problème de la fixation, euh, je pense que j'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé Allez, on se lance. Alors, c'est parti pour la fixation de la tâche parisienne, on met les morceaux ensemble près comme on veut. Là, ça va permettre euh, que ça bouge, mais euh, la tâche parisienne peut avoir une fonction pas du tout... Euh, de permettre le mouvement et juste pour l'esthétique, hein, tout simplement. Alors, ce que j'utilise, c'est des trucs à pointe, des outils à percer. Euh, et souvent, j'ai un... Un... Un... un morceau. Ça, c'était un truc pour nettoyer les tampons euh, qui est tombé en morceaux. Puis du coup, j'en ai découpé un petit bout. Euh, sinon, on peut prendre une perforatrice hein, pour faire ça pour, euh, pour le... le morceau du fond. Et du coup, je... comme il faut s'appuyer sur quelque chose, on n'est pas obligé, mais bon. Et là, c'est donc je plante mes... le cure-dent qui me sert à bricoler. Voilà. Ah. Mon attache parisienne. Hop. Et après, derrière, on n'a plus qu'à... Alors si je bricole hors caméra, ça va pas le faire. À déplier... Et c'est bon, c'est fixe. Ça me permettre aussi de pouvoir manipuler un peu plus facilement ça. Donc là, j'avais dit c'était le vert, je trouvais qu'il allait le mieux avec. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la, de la ficelle. Souvent ça s'appelle twin ficelle, ficelle jumelle. Alors, je, je ne sais pas pourquoi officiellement. Après, je me dis, non. il y a du blanc et une couleur. Ça doit être pour ça, il y a des morceaux et ils sont ensemble. Voilà. Donc, en Twin Ficelle, c'est pas compliqué. J'ai du gris ou du vert. J'espérais avoir du vert, j'en ai. Sinon, dans ces tons là j'ai des... Euh, les... Je sais même pas d'où ça vient. C'est des restes de machins de choses. Voilà. Mais c'est... Ah, ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas ça que je veux. C'est une possibilité aussi. Alors souvent, euh, je garde les... tout et n'importe quoi. Euh, ça, c'est un cordon je ne sais pas quoi les, les élastiques euh, des, des petits rubans euh, souvent j'ai gardé les, les trucs des paquets de chocolat très très bien pour bricoler ça mais j'en ai plus <rire> tout consommé euh, le gris est sympa mais je vais, je vais partir sur le, sur le vert je trouve que ça, ça ça donne un ton sur ton sympa trois tours et puis un petit nœud ça devrait aller alors Hop. Surtout pas trop serré. Surtout ne pas trop serrer parce que sinon on tord la carte. Alors, toujours ranger un peu pour pouvoir y voir clair dans ce qu'on fait parce que sinon il y a trop de cirque. Et vous auriez mis quoi alors finalement C'était quoi ce que vous préférez les petites, euh, les petites cartes comme ça, les stickers, les. Les, euh, les camés. Ça peut être sympa aussi de réfléchir à ça quand on regarde les, les idées, les choses des autres, de, de, de voir ce que nous on aurait choisi de faire. Euh, pourquoi qu'on trouve le plus joli ou le plus équilibré, ou euh, parfois c'est en pensant à certaines personnes en disant oh, ça, ça aurait trop plu à cette personne, du coup j'aurais fait pour elle et euh, je suis sûre qu'elle aurait adoré ce machin-là et tout. Et puis, des fois, si euh, si c'est des personnes qui sont aussi intéressées par, par les créas et tout, vous pouvez aussi leur en parler et puis euh, échanger avec elles et puis voir euh, si c'était euh, si vous pas tromper euh, dans votre euh, évaluation de leur goût. Et ben, elle sortit des affaires. Ça m'en plus tard. Et voilà. Alors, ça, je le veux euh, en arrière-plan. Donc, ce que je vais faire, c'est euh, faire tourner la ficelle autour de la carte. Il faut surtout pas trop serrer. C'est juste... On ne on sert pas, d'ailleurs. C'est pas pas trop serré. Si on ne sert pas, on... La hauteur c'est comme vous le sentez. Là je vais pas être tout à fait au milieu parce que je ne je veux pas un truc très symétrique. Voilà. C'est pas le, le but, puis c'est pas le type non plus de l'art nouveau. Je me demande si une petite boucle aurait pas pu s'accrocher ici, tout simplement. Mais euh, je pense pas avoir ce type de choses. Donc je vais faire un nœud. C'est pareil, je vais essayer de me décaler un tout petit peu par rapport au centre. Hop. Et on fait le nœud mais on ne sert pas. Après on pourra réajuster un petit peu la ficelle. Là j'ai fait en sorte... Euh, les brins se regroupent mais milieu c'est ce dont j'avais envie ça reparte un peu euh, ouvert, mais ça, les réajustements, ça peut se faire après en étape euh, un peu finale. Oui, ça me convient. Voilà, donc là maintenant, c'est le moment de mettre ça. C'est bon. pas nouer tout de suite parce que je voudrais vérifier les hauteurs le laisser légèrement pendre ça, ça j'aime beaucoup cette, euh, ces, ces fils qui partent euh, en dessous donc ça on peut le mettre plutôt en dessous plutôt euh, non en dessous clairement je pisse en dessous je pense que je vais remonter du fil aussi donc là je repère un peu par rapport au motif que je veux qu'il soit stickers Autant le double face, vachement mieux, autant les stickers. Ça y est. Alors les pinces comme ça, vous allez en voir. Elles, elles servent beaucoup à positionner pour voir clair et puis éviter de mettre nos, nos doigts trop dessus. C'est très pratique. Je pensais que c'était gadget, en fait ça me sert énormément, énormément. C'est quand on a du mal à manipuler les trucs et qu'on a tendance à les coller un peu partout <rire> par accident, sans faire exprès, c'est vraiment une grande aide. Donc là, je suis en train de repositionner euh, les petits câbles où je les veux vraiment. Je voulais que ce soit en bas Ah, voilà, je vous le disais, c'est pas toujours évident avec ces gros doigts. Voilà, ça, ça me convient. Est-ce que là, ça me convient à peu près ouais. On pas obligé de mettre droit aussi. D'ailleurs, je vais descendre de ce côté-là et me laisser haut de l'autre côté. Enfin, on n'est pas sur un à... dénivelé énorme. Euh, je vais faire un nœud de ce type pour laisser du nœud. N'hésitez pas à, penser, à prendre le temps de, de penser les choses, d'imaginer ce que ça va donner pour... Euh... Pour faire au final ce qui va plaire le plus possible, hop, je vais servir à ça aussi, je vais vous aider à pousser vos mains. Voilà, Pas les plus jolies nœuds du monde, mais ça correspond pas mal à, que... à ce que je voulais dans ce cas là. Alors, est-ce que je suis un, un flot habituel ou est-ce que j'arrive à faire le... Non, je voudrais pas faire le plat machin. C'est le même flot que l'autre, mais c'est vite qu'il se torde. Un flot. Ah oui, c'est un volorin. Comme c'est un nœud à boucle. On appelle ça un flot. Sur les cadeaux, sur les lacets, on fait le flot. Voilà, je scrappe pour les gros doigts. Oh, j'aime bien. C'est bien, c'est peu long. Alors, pour les fins de ficelle, vous savez pour le fait de tramer, de, de brûler ou pas le bout. Euh, si c'est du coton, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait un peu de plastique pour que ça marche. Et euh, pour savoir s'il y a du plastique, si vous ne le savez pas, alors déjà c'est des trucs euh, tout brillant, machin, en satin, il y a de fortes chances. Enfin, pas un satin, enfin, un satin euh, en polyester, donc bon, voilà, c'est plastique. Là, je pense que c'est full coton, c'est pas compliqué. Voilà. Ça, effectivement. Ah, ah Sur la carte Voilà, c'est du full coton, ça prend. Que ça prenne feu ou pas, ça dépend, mais surtout, ça sert à rien, ça se colle pas. Euh, ceux qui se collent et dont on peut arrêter le, la dégradation du fil qui se sépare en morceaux, c'est ceux qui contiennent du plastique, du polyester, ce genre de choses. Alors du coup, généralement, ce qu'on en coton, c'est vachement pratique, c'est considéré comme de la qualité hein, pour plein de choses. Euh, pour les vêtements, souvent aussi, ou le polyester, on a... Va... C'est pas qualitatif. Alors pour le coup, pour les rubans, quand vous devez arrêter euh, pour faire un truc propre, le polyester, c'est vachement bas quand même. Hein. Donc je vais, euh, je vais coller ça. Je vais reprendre mon, mon double face que j'aime bien. Bon de la colle, ça aurait été bien acheté. Je c'est assez... comme vous le sentez. Là ça m'a permis aussi de, si jamais j'ai un motif euh, qui a un sens, toc toc qui roule, ça va permettre de, de faire en sorte que là, en collant le, le double pas dessus, de, de faire en sorte que la batte arrière ne bouge plus et qu'il tourne plus le motif. Mais du coup ça éviter si vous souhaitez que ça, ça bouge exprès quoi. En tout cas sur la pâte parce que là on peut toujours bouger. Je toujours mettre un point de colle pour stabiliser si vous que ça bouge pas. Juste avoir ce que vous voulez. <rire> Allez, je refais le, le petit truc de placement pour bien vous le me mettre en tête. Mais euh, là sur les trucs là, généralement, je ne le fais pas. Vous savez, on met, on prévoit, on voit où on veut. Et quand c'est bon, on appuie. Et seulement là, on tire l'ensemble. Où de le Dieu? Est fini. Pour recheck. Est-ce que ça me plaît Eh ben moi ça me plaît. Je prends mon son carte. Hop. Il est dans le bon sens. Ah ben tiens. Là je vais vous le faire. Le, le tour et je vais faire les quatre angles avec. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo avec la carte rose et j'avais hésité euh, à le faire. Alors ça c'est une perforatrice d'angle de coin. Il euh, y a différents. Là il est plus euh, gros, plus rond, plus doux. Je l'aime pas du tout celui-là. Donc je n'utilise jamais. J'utilise souvent le 4 ou le 7. Le 7 fait un arrondi plus prononcé. Je vous montre de l'autre côté. Euh, là ça prend vraiment euh, très loin sur les bords. Euh, c'est le 10, je, je l'aime pas. J'aime bien le 4 et le 7. Souvent le 7. Euh... Donc Il suffit de regarder pour regarder un petit peu comme ça. Qu'est-ce que ça donne Est-ce que j'aime bien Est-ce que je pas Toujours la même manœuvre. Je pense que du 4 ça suffira là-dessus. Donc on place bien dans le coin, et puis pof, et puis c'est bon, on a juste le couteau propre. Il y a des personnes qui, je ne sais pas comment elles font, il va faire ça proprement avec des ciseaux. Voilà, on voit en dessous. Oh, c'est génial. On voit... on voit clair quand je vous montre des petits détails. Donc vous pouvez remercier Nahanaya, je croise les Doigts, et The Je crois, suis sûr de la pseudo. <rire> voilà. J'aime bien. Moi, on a un tout doux, on pourrait mettre quelques euh, lignes dorées ou un petit truc pour roser mais... Euh... Non <rire> J'aime bien comme ça, comme ça. Donc, fixation. Après je vous enlèverai la, la lumière parce qu'il fait un, un reflet sur le sticker, ça, on verra. Et là justement là on a le fait que euh, les, Le double face à l'arrière, il va empêcher les, les ficelles, la twin la twin ficelle de bouger. Je crois que c'est twin. Faudrait que je vérifie et je vous mettrai ça dans la fiche vocabulaire. La fiche vocabulaire, euh, j'ai pas trouvé comment la télécharger sur YouTube, je ne suis pas sûre que ce soit possible. Euh, donc au pire, je mettrais un. Je mettrai un. Je ferai un article sur mon, mon blog sur psylancy.com euh, pour dire que voilà, je fais des vidéos créa et que du coup la fiche vocabulaire, euh, je la mettrai avec. Et comme ça, chaque je... fois que je rajoute des mots, je la mettrai à jour. Parce que mine de rien, euh, fait déjà de bonnes pages hein, la fiche vocabulaire. Avec, euh, pour les personnes qui, euh, comme moi, ont démarré il euh, y, y a un moment, enfin, je sais pas, je me dis, je j'd... devrais redémarrer maintenant à presque 40 ans euh, sans parler anglais. Euh, enfin, si je parle anglais, mais. Euh, enfin, non, je ne parle pas anglais. Je comprends l'anglais écrit. Euh, mais quasiment uniquement pour des articles scientifiques de psychologie. Parce que le vocabulaire n'est pas le même. Euh... Oui Oui, bah les scrapeuses, ne parlent pas comme ça. Moi hein. ouais, tu me parles de behavior autant que tu veux, mais.. Euh... Comment à me parler de haut oh, Je suis perdue. En fait. enfin, Puis maintenant du coup. On en discutait avec mon mari qui travaille dans, dans l'aéronautique. Et en fait.. Euh... Euh, il parle bien anglais lui, et euh, il comprend très bien l'anglais, euh, mais euh, sur beaucoup de vocabulaire récent euh, lié à YouTube, au créa, euh, il y a tout ça, je suis meilleure que lui, euh, alors que euh, je suis vraiment pas bonne euh, du tout en anglais général, mais euh, c'est à force de ne de pas faire des, des trucs de scrap, euh, de carterie et tout ça. Et, euh, et pareil pour la psycho, j'ai des termes qui ne me servent absolument jamais, qui sont très spécifiques euh, euh, à, mon, à mon domaine, quoi. <rire> du coup, c'est un peu bizarre. <rire> voilà ce que ça donne en, en, en rendu final, donc je suis très contente du résultat, je trouve ça assez sympa, et puis un petit cadeau euh, joint à la carte qui peut être euh, retiré et euh, porté en bijoux ou remis sur une autre création euh, plus tard. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié et que oui, qu'on peut reprendre euh, sa range avec une technique qui <rire> fait tout le euh, pour des bons résultats. On le voit bien ici, euh, ce côté brillant et euh, qui pour le coup euh, rend, euh, rend bien quoi. Et puis bah, merci encore pour, euh, pour l'astuce, je suis tout à fait contente du résultat de ce que je vois. J'espère que le son a fonctionné. <rire> Bonne journée, au revoir!